Je le moment qui m'a le plus impressionné, c'est au moment où on met la dernière pièce, le balancier. Et on sent vraiment le commencement du temps, le départ de la vie de la montre, et c'est vraiment quelque chose qui m'a impressionné. C'est une expérience inoubliable. Je ne croyais jamais à mes yeux que je pouvais arriver à monter une montre. Je suis arrivé, c'était quelque chose vraiment inestimable j'ai pu réaliser ma montre de mes rêves avec un grand plaisir.